Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui je vais vous apprendre à bien vous laver l'intérieur de votre bouche, incluant les dents et le reste. C'est une vidéo un peu spéciale mais qui m'a été demandée suite à un petit, une petite enquête sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez voir là en dessous, de toute façon vous aurez une bonne raison de m'y suivre. Il y a un concours à venir. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à Aimer la vidéo et forcément vous abonner parce que oui, c'est un peu de tout ici. Alors, d'où vient ce principe euh, Il faut savoir que j'ai toujours eu des très bonnes dents. Euh, avant, j'avais pas trop de soucis de tartre, etc. Jusqu'à ce que je tombe enceinte, première grossesse, deuxième grossesse, etc. Avec les grossesses, j'ai eu beaucoup de gencives. Enfin, euh, j'ai eu des gencives très très sensibles et qui se sont mises à saigner. Donc, j'ai eu des gingivites. Comme je n'osais pas trop appuyer, parce que ça faisait très mal, j'ai évidemment mal brossé mes dents et donc il y a eu des dépôts de tartes, etc. Donc je fait des détartrages tous les 4 mois, tous les 6 mois, bref. Et après, avec les enfants en bas âge, très franchement, je ne me suis jamais vraiment occupée du cas. Euh, il fallait en fait que je passe beaucoup de temps à me brosser les dents, genre 10 à 15 minutes pour bien enlever, le reste des gingivites, etc. Ce, que ce temps, je ne l'ai pas eu. Hein. Si vous êtes mère, euh, jeune maman, vous ne trouvez même pas le temps de prendre une douche. Donc, c'est compliqué de trouver deux fois 15 minutes dans la journée pour se brosser les dents. Donc, oui, je me brossais les dents en une, deux minutes, euh, matin et soir. Et, euh, et voilà. Euh, et très franchement, pour être totalement honnête, il m'est arrivé de m'endormir sans me brosser les dents. Parce que qu'est-ce qu'on fait On endort le petit, on lui donne le sein et on est couché sur le lit du coup et on s'endort avec et on se réveille à 3h du mat pour la prochaine tété. Ouais. Voilà. Donc du coup, euh, après, donc le deuxième enfant, donc entre les deux, j'ai été revoir le dentiste euh, qui m'a grondé mais qui m'avait pas donné plus de solutions que ça, il m'a fait un bon gros détartrage, il m'a donné du bain de bouche qui traite la gingivite, et voilà Deuxième grossesse, de nouveau, rebelote, même problème, j'y vais pendant la grossesse, etc. Et puis, euh, après, euh, bah pareil, j'ai eu du cette année où c'est un peu compliqué parce que j'allaitais, je, je dormais pas, etc. Il y avait l'autre enfant qui avait deux ans, qu'il fallait s'occuper aussi, bref. Du coup, euh, là, je suis retournée chez la dentiste qui n'était pas contente du tout, une autre dentiste et qui m'a dit simplement « Vous n'avez pas un souci, de, de vous n'êtes pas sujette à avoir plus de tartre ou de gingivite, c'est juste que vous ne savez pas vous brosser les dents. » Puis elle me regarde « En fait, vous savez vous brosser les dents, mais vous ne savez pas vous brosser le reste. » Comment ça le reste <rire> Du coup, elle m'a proposé une démonstration. Donc, c'est ce que je vais vous faire maintenant. Donc, je vais vous montrer comment vous occuper occupez de votre bouche. Oui. Alors, ah oui, et oui, je sais, je n'ai plus les dents alignées parce que justement, avec les gingivites, etc., les, les, les gencives ont gonflé, et elles étaient plus tendres, etc. Du coup, ça a fait bouger les dents. Voilà. Bref. Euh, du coup. Qu'est-ce que vous avez besoin pour prendre soin de votre bouche Forcément, on va commencer par une brosse à dents. Alors, la forme de la tête, c'est important qu'elle soit... Euh, ça peut même être comme ceci, vous voyez, de longueur ovale, oblongue, bref, vous voyez ce que je veux dire Les poils réguliers, s'en fout que ça dépasse ou pas, parce que c'est vous qui allez bouger l'orientation la, la, la, de la tête. Vous allez voir, c'est ma, magique alors là, moi j'utilise une en bambou de MyBook Company. Vous savez que je les, je les soutiens depuis leur début avec Ulule, leur campagne Ulule. Ils sont toujours là. Et là maintenant, ils proposent des têtes rechargeables. Donc ça, vous le gardez. Et ça, vous, comme ça, ça fait encore moins de déchets. Euh, C'est compostable, mais encore moins de déchets. Voilà, donc il n'y a plus que cette petite tête à changer. Euh, alors, vous avez besoin d'une brosse à dents. Vous allez me dire, oui, et la brosse à dents électrique La brosse à dents électrique, alors c'est marrant parce que tous les dentistes me l'ont toujours recommandée et celle-ci, qui est la seule qui a réussi à vraiment soigner ma bouche, m'a dit non. Parce que déjà, c'est pas la bonne forme et surtout, vous n'allez pas pouvoir bien masser les gencives. Vous risquez de vous les abîmer avec la brosse à dents électrique et elle ne fait pas une bonne pression. C'est à nous de gérer la pression en fonction de si on passe sur les dents ou sur les gencives, évidemment. Aussi, le poil... Alors celui-là, c'est un poil souple. Euh, pour vous, oui, le concours, ça va être de gagner un petit, un petit kit. Ça, c'est la mienne. La vôtre, elle a... C'est une poêle. normalement, il faut un poil médium. Voire dur, mais c'est mieux médium. Alors, j'ai une dentiste qui m'a dit, vaut mieux souple vu l'état de vos gencives. Et euh, en fait, c'est parce qu'avec la gencivite, elles étaient tellement gonflées que ça me faisait mal. Et donc, du coup, pour désengorger, il faut masser la gencive. Et franchement, la soupe n'a rien fait. Et le médium, au début, ça fait mal les trois premiers jours. Mais une fois que c'est désengorgé, ça ne fait plus mal. Surtout si vous faites le bon geste, que je vais vous montrer après. Ensuite, vous allez avoir besoin de... Ah oui, pardon, de dentifrice. Alors, les dentifrice, là, je vous montre celui de Maïbou, qui est au charbon actif. C'est une poudre. Donc, vous mouillez votre brosse à dents, vous trempez dedans, etc. Très franchement, mon, denti mon, mon dentifrice, mon dentiste, ma dentiste m'a dit, le dentifrice, on s'en fiche. C'est juste pour vous, que ça vous, fasse une, euh, que ça vous donne l'impression d'avoir une, une, une haleine fraîche. Mais en soi, le dentifrice ne va rien changer à votre émail, à vos caries, à vos tartres. C'est votre brossage qui va faire que vous enlevez tout ce qu'il y a sur les dents. Donc c'est le brossage qui importe le plus. Elle, ce qu'elle aimait bien, elle m'a dit, je ne sais plus c'est quelle marque, mais c'est un dentifrice traditionnel, mais avec du bicarbonate de soude qui est déjà dans la pâte. Euh, du bicarbonate de soude Oui. Euh, parce que du coup, ça donne des petits aspects granuleux et ça permet d'être un peu plus euh, efficace pour euh, désincruster les mailles des de, de, de saletés. Alors, elle m'a aussi expliqué ce qu'est le tartre, d'où vient le tartre. Euh, en fait... À chaque fois qu'on boit quelque chose ou qu'on mange quelque chose, donc quand on mange, on mastique jusqu'à ce que, jusqu'à le transformer en, en petite pâte. De cette pâte sort un petit jus. C'est comme quand vous faites un jus avec votre, avec vos fruits ou autre, vous allez toujours avoir un petit jus. Ce jus, il reste sur les dents. Si on ne l'enlève pas dans les heures à suivre, il va commencer à se sécher, plus ou moins à se solidifier. C'est ça qui forme les dépôts qui forment ensuite les tartres, le tartre. Donc on comprend qu'aucun dentifrice ne peut lutter contre, enfin ne peut prévenir ce dépôt, puisqu'à chaque fois qu'on mange et qu'on boit quelque chose, ce dépôt revient, c'est tout à fait normal. S'il faut juste brosser les dents. Aussi, euh, rincer sa bouche après avoir mangé, se gargariser vite fait, c'est très utile aussi. Donc ça, c'est déjà ça. Euh, à aucun moment vous allez pouvoir faire blanchir votre émail ou quoi que ce soit à émite là où ils, ont des, des, où ils agissent c'est sur justement cette petite plaque de tartre qui s'est posée ils peuvent réussir à le changer de couleur ou les dentifrices qui disent blanchissant en fait ils vont rendre vos gencives plus rouges et du coup votre dents vont paraître plus blanche voilà voilà bref euh, vous allez avoir besoin une fois que vous avez brossé vos dents, vous allez aussi avoir besoin de fil dentaire. Donc, moi, il vous fait un fil dentaire dans un truc en verre. Euh, le fil, c'est un fil de fibre en fibre de maïs et cire de candélila. Saveur menthe, donc l'huile essentielle. Donc, euh, voilà, fibre 100% végétale, compostable et biodégradable. Zéro plastique. Voilà, voilà. Et moi, j'ai des barres de contention, surtout en bas. Ah, J'ai une grande barre de contention, donc je ne peux pas utiliser de fil dentaire. Donc malheureusement, je dois utiliser des brossettes. Pourquoi Alors attention, n'ayez pas peur. Mes gencives ont eu beaucoup de gingivite ces 4-5 dernières années. Qu'est-ce qui se passe dans la gingivite donc, là, En fait, c'est un dépôt qui, qui, qui s'est mis entre la dent et la gencive. La gencive essaye de l'expulser, donc elle gonfle, elle s'infecte, enfin, elle s'infecte. Elle réagit, en fait, pour essayer de l'expulser, mais il n'y arrive pas. Du coup, elle se rétracte et des fois, elle peut même un peu ronger euh, le muscle, enfin le muscle, l'os. Mais en fait, elle remonte, du coup, elle ne reviendra plus à sa place. Du coup, j'ai des trous entre les dents. <rire> c'est beau. <rire> Bref, c'est très très moche, ça me complexe assez. Mais voilà, sachez que si vous ne prenez pas soin de vos gencives, ça arrive. Bref, au moins, moi, mes gencives, maintenant, sont roses. Et avant, elles étaient rouges vifs, vifs, vifs. Si vous avez les gencives très foncées, c'est qu'il y a un problème. Si vous saignez à chaque fois que vous vous brossez les dents, c'est que les gencives sont euh, engorgées parce que justement, les globules rouges viennent pour essayer d'enlever cette infection. Donc, vous avez un dépôt qu'il faut enlever. Donc, il faut bien masser et en même temps dés désengorger les gencives pour en enlever ce surplus. Donc voilà, donc moi je ne peux pas utiliser de fils dentaire à cause des barres de contention mais je suis obligée d'utiliser des brossettes. Je n'ai pas trouvé de brossettes écologiques euh, pour l'instant, donc n'hésitez pas à me dire si vous en trouvez. Surtout que moi, on m'a enlevé les quatre dents de sagesse et donc avec mon orthodontie, on m'a tout bien mis, tout bien séparé les dents, on va dire. Parce que mes dents de sagesse avaient tout poussé, donc mes dents se chevauchaient. Donc on m'a espacé les dents. Mais on les a bien, n'est-ce pas Et du coup, j'ai bien, je peux mettre euh, la plus grosse de cette gamme-là, n'est pas assez. Il y en a une autre qui est violette, qui est la maxi. C'est celle-là que j'ai besoin pour les gencives. Et devant, j'utilise la plus grosse. Donc, c'est pour vous dire l'écart que j'ai entre les dents. Mais voilà, il faut absolument que je nettoie ça aussi, parce que sinon, je peux de nouveau infecter mes gencives. Et surtout, c'est très très moche. <rire> si on ne le fait pas, ça devient tout marron. Voilà. Bref et surtout, ça attaque vos dents. Alors, on y va Je vous ai pris un petit... Ça s'appelle un dentier de démonstration de brossage de dents. Ça, ça ne pas. Donc, je vais pouvoir vous montrer comment vous brossez les dents. Donc, je vais le faire sans dentifrice et sans eau, évidemment. Donc, vous prenez votre brosse à dents. Vous ne la mouillez pas tout de suite, puisque c'est ce qui va encore plus assouplir les poils. Vous voulez les maintenir fermes. Vous mettez un poids de dentifrice. Ou la petite poudre. Pas plus, ça ne sert à rien de toute façon. Et ce qui est en plus, il faut que vous voyez ce que vous faites. Et donc, vous allez toujours faire un mouvement circulaire. Vous avez remarqué que je prends la gencive. Donc, il faut bien nettoyer la gencive. Donc, toujours circulaire. Jamais ça. C'est là que vous, vous allez l'abîmer. Jamais ça non plus. Parce que là, vous allez la repousser, la gencive. Elle va remonter plus vite. Donc, faites un mouvement circulaire. Sur les côtés, pareil, circulaire. Alors moi, j'aime bien faire en haut. Et puis en bas. Et il faut frotter. Il faut vraiment sentir. N'hésitez pas. Oh, la dentiste me disait, les gencives, c'est féminin. On dit une gencive. C'est fait. Donc, faut, ils aiment les massages. Donc, il faut bien masser. Vous voyez les poils Il faut vraiment que ça... Et puis, vous insistez bien aussi sur les niveaux des dents. Et surtout entre les deux, l'intersection, parce que c'est là que se forment les dépôts et surtout que ça peut générer une gingivite. Voilà, ça c'est tout devant, tout va bien, on fait 1. Maintenant, vous allez me dire, oui, euh, mais en bas, vous allez voir après. Alors, ensuite, vous allez faire ça. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Là, derrière, là, comment on arrive au truc là, tout derrière Vous allez ouvrir votre bouche très grand. Ah vous allez mettre votre brosse à dent, comme ça. Comme ça. Vous Voyez Et là, pareil derrière, enfin en haut, faites comme ça. Ah. Voyez Voilà. Ah oui, c'est pas très confortable au début, mais une fois qu'on a pris le geste, c'est facile. Uh -huh. <rire> bref, je voulais pas vous montrer la bouche, mais bref, voilà. Comme ça. Ensuite, une fois que vous avez fait en dessous. Enfin, là, là, là, là, vous faites, vous mettez votre brosse à dents à 90 degrés, donc, hop, et vous faites le carré de la dent, des molaires. En haut et en bas. Voilà. Ensuite, là, les incisives, canines, etc., n'ont pas de carré de la dent, dedans, mais il faut aller au-dessus, là. Donc, Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, vous allez faire ce même mouvement à l'intérieur. On voit rien. Ce même mouvement à l'intérieur comme ça. Toujours bien masser la gencive. Voilà. Maintenant, là, derrière ces dents, là, vous faites comment Moi, j'essayais comme ça. Vous mettez votre brosse à dents comme ça. Et n'hésitez pas à masser le palais aussi. Et pareil, vous faites comme ceci. Un mouvement circulaire. Et vous massez bien. Alors au début, les premières fois, ça fait un peu mal. Si votre gencive est déjà engorgée un petit peu. Vous risquez de saigner. Euh, moi, je ne saigne plus du tout. Après 5 jours, 6 jours, je n'ai plus du tout saigné. J'avais désengorgé tout. Et maintenant, je ne sens plus. Ça ne fait pas mal, je vous assure. En fait, c'est à la limite, dès que vous trouvez un point qui saigne, c'est qu'il y a un souci. Donc il faut, euh, il faut désengorger. Il faut bien masser cette zone pour l'aider à enlever euh, cette pression et là c'est pareil donc c'est les quatre de devant là les quatre plus les canines vous faites ça pareil au dessus enfin en dessous c'est pareil mais vous la mettez tête en bas et vous massez aussi la gencive voilà donc, euh, vous avez compris toutes les dents comme ça le, le fil dentaire je ne vais pas pouvoir vous montrer. Euh, en fait, il ne faut surtout pas. où <rire> Vous allez poignarder votre gencive vers le haut. Non. Euh, alors, on ne me l'a pas montré parce que moi, je n'utilise pas de fil dentaire du coup. J'utilise des brossettes pour toutes les dents. Il euh, faut prendre en lasso, elle m'a dit. Donc, n'hésitez pas à regarder une vidéo sur comment utiliser du fil dentaire. Mais surtout, ne poignardez pas votre, votre gencive parce que vous risquez de la faire remonter et de la blesser. Ensuite les brossettes. Alors, au début, c'est intéressant de trouver un kit qui propose plusieurs tailles. Comme ça, ça va vous permettre de savoir quelle taille vous avez besoin pour vos dents. Euh, ça peut être la plus toute petite, la toute toute toute, toute fine. Il y en a d'encore plus fines. Hein. Ça, c'est un mix. Vous pouvez commencer par les petits, euh, petits cure-dents, là, pour voir. Moi, je savais que j'avais des gros écarts, donc j'ai pris ça. Et j'en utilise Trois. Trois différents. J'ai la toute violette la plus grosse pour les molaires. Et même pré-molaires. Ensuite, j'ai la... Je sais plus quelle couleur. La... la bleue. La bleue. Euh, pour mes gros trous là. Là. Et en bas. <rire> Désolée. <rire> et euh, j'ai la jaune euh, que j'utilise pour les autres. Les... Entre les canines et, euh, et les autres incisives. Alors, comment on utilise une brossette de à terre dentaire Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous la montrer là. Mais en gros, c'est pas juste. Bon, je vais vous montrer sur mes dent. Donc, vous avez votre recette interdentaire. Alors, le but, c'est pas juste de... de faire ça. Alors, déjà, normalement, ça, si ça tient, c'est que c'est la bonne. <rire> c'est pas juste le fait d'enlever de... ce qu'il y a dans le trou. Ce il peut y avoir... Des fois, il peut y avoir à manger un reste ou un truc comme ça. Le but, c'est aussi de frotter les, les dents. C'est le, le but principal, c'est d'arriver à frotter la partie là. Vous voyez Donc, vous allez rentrer et vous allez d'un côté, voyez, et puis de l'autre. Je suis désolée, c'est vraiment crade de vous montrer ça comme ça. Ils sont propres mes dents, mais... Donc, vous allez vraiment insérer et puis vous allez frotter. Ah, c'est mieux, mieux de montrer comme ça. Vous frottez vraiment comme ça. Vous devez sentir une résistance. Et puis vous allez de l'autre côté. Ah, c'est mieux. J'aurais dû vous montrer ça comme ça dès le début. Je suis désolée si je vous ai choqué. Voilà. Vous voyez On fait ça sur toutes les dents. Si vous me trouvez une brossette qui peut se recycler ou être rechargeable, je suis preneuse. J'essaye de les faire durer le plus longtemps possible. C'est peut-être pas très bon. Je les lave en plus. Hein, mais euh, en général, elles durent une semaine. Parce que le fil avec la résistance fini par lâcher où je me retrouve avec la brossette entre les dents disloquée du manche mais donc vous voyez je les utilise vraiment à fond à fond euh, ça me saoule moi de devoir utiliser ça vous me connaissez j'essaye de réduire le plastique enfin, à, à, dans la salle de bain on n'avait plus aucun plastique ceci est devenu de nouveau un déchet plastique pour la salle de bain et ça me saoule un plus au point mais à la fois euh, c'est ma santé euh, c'est mes dents qui risquent de se, dé de se déchausser si je ne les utilise pas je ne les ai pas utilisées pendant 4-5 ans je ne voulais pas les utiliser résultat, j'ai vraiment risqué de perdre cette dent là, vous voyez gencive s'est vraiment rétractée à fond, j'ai failli la perdre euh, on, est agis, on a agi à temps donc euh, voilà <rire> euh, aussi les bains de bouche les bains de bouche et, c'est un traitement médical. Oui. Donc, vous avez des bains de bouche contre la gingivite. Et alors, il est rouge, celui-là, je vous ai oublié le nom. Donc, moi, j'épuisais comme ça, de temps temps, quand je le sentais. <rire> Donc, la dentiste m'a dit c'est un traitement. Donc, vous le prenez pendant 10 jours. Donc, trois fois par jour, pendant 10 jours. Et après, une fois que vous ne saignerez plus, vous vous, votre gencive sera redevenue d'une couleur rose pâle, rose clair. Voilà et puis, comme mes lèvres, elles étaient comme mes lèvres. Euh, c'est bon! <rire> et euh, donc, elle euh, euh, pas sans alcool évidemment, sinon vous allez encore plus euh, énerver le truc. Euh, donc, tout ce qui est euh, l'hystérine et tout ça qui est de l'alcool, c'est encore plus dangereux. Euh, et c'est comme elle m'a dit, c'est de la poudre de papin C'est juste pour avoir une bonne haleine, mais ça ne soigne en rien euh, vos gencives ou quoi que ce soit. Au contraire, l'alcool va les agresser encore plus. Et quand vous faites votre... Alors, surtout quand vous nettoyez les brossettes, etc. En fait, vous faites un mini bain de bouche à l'eau. Quand on dit mini bain de bouche, c'est vraiment <rire> super fort. Euh, vous devez l'entendre et vous devez sentir l'eau vraiment passer entre... Euh chaque interstice de vos dents et ça vous devez le faire pendant une minute et le bain de bouche c'est deux minutes mais vraiment vous allez voir vous allez découvrir des muscles dans les dans les joues <rire> il faut vraiment faire passer l'eau partout quitte à recracher en reprendre un petit peu et vous allez être étonné après avoir passé la brosse à dents le fil dentaire les les et les brossettes il y aura encore des petits trucs qui vont partir c'est dingue et il me reste à parler de la langue. Alors moi, très, très, très, très franchement, j'avais la langue, pas blanche, mais euh, jaunâtre. <rire> et en fait, c'était dû à tout le dépôt, tout ce qui restait dans la bouche, le fameux dépôt de tartre, ce jus qui reste, qui se finit par... Bref. Et elle m'a dit, pour l'instant, faites rien, occupez-vous de vos dents, et vous allez voir que ça va, euh, va s'alléger. Et c'est vrai qu'elle s'est vachement allégée. Maintenant que mes gencives sont bien, j'ai de nouveau un peu plus, je passe moins de temps à brosser les dents de nouveau. Enfin, normal, je passe 5 à 10 minutes. Je devais passer 20 minutes en fait, hein, pour bien désengorger les gencives. Donc je passe euh, 5 minutes de brossage dedans. Et je rajoute 5 minutes pour les brossettes, brossettes le soir. Et maintenant, je vais pouvoir mettre un peu une ou deux minutes pour la langue. Il faut simplement bien <rire> brosser doucement. Euh, pas l'abîmer, <rire> vous avez des trucs qui raclent, bon, moi, je vais prendre la brosse, tout simplement. Alors, justement, donc, on est censé se brosser les dents trois fois par jour. Ma dentiste m'a dit, clairement, tout le monde le fait deux fois. Le matin, vous, vous vous brossez bien les dents, sans les brossettes, sans le fil dentaire. Brossez bien les dents, 5 minutes, 2 à 5 minutes, pour juste les dents et les gencives. Et euh, le soir, midi personne le fait si vous y arrivez faites le ou alors gargarisez vous pour essayer de rincer un maximum du, du jus faites un bain de bouche et puis vous crachez avec de l'eau et euh, le soir désolé la lumière s'est revenue bref le soir euh, vous faites votre brossage de dents et là vous nettoyez entre les dents aussi puisque c'est là qu'on va passer le plus de temps euh, sans rien dans la bouche en général puisqu'on va aller se coucher et c'est là que le dépôt a le temps de se former donc il vaut mieux être bien clean et en plus vous allez vous lever avec une meilleure haleine <rire> qu'avant voilà euh, aussi toujours bien donc ne mouillez pas la brosse à dents avant de, de, de mettre la, la dentifrice et de le laver mais n'hésitez pas à rincer votre bouche à vous gargariser euh, avant de vous brosser les dents ça permet aussi d'enlever un peu déjà un peu de choses qui traînent. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, instructive. Maintenant, je vous parle du concours. Vous pouvez gagner la brosse à dents, le dentifrice et le fil dentaire sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, j'ai mis là en dessous. Euh, voilà, je vais faire une petite, un petit concours. Allez voir. Euh, voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à aimer, à commenter. Dites-moi si vous avez appris quelque chose de cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao